Salut à toi Yamak Tracer Freerunner, on est à Bordeaux aujourd'hui, je vais rejoindre Mehdi qui est déjà arrivé un peu plus tôt et on va visiter la plus grande salle d'art du déplacement, à tout de suite. Et voilà, on arrive à Simiforme, alors depuis la gare de Bordeaux, t'as 30 minutes de tram. Et tu es. on va te faire visiter un petit peu. Voilà, on est à Simiforme, je te fais une petite présentation. Il euh, y a énormément de modules en barre pour pouvoir t'entraîner en lâcher, en précision, être vraiment euh, super précis. Il y a euh, beaucoup de box en bois, tu peux travailler tic tac, précision en hauteur. Là-bas, il y a le mur Ninja Warrior, donc deux tailles différentes, vraiment la même taille que l'émission, donc tu peux t'entraîner à l'émission. Il y a aussi la corde ici pour l'épreuve finale. Euh, si tu regardes par là-bas, il y a une fosse en cube avec un trampoline, donc parfait pour travailler toutes tes acrobaties, différentes hauteurs. Vraiment, en fait, il y a vraiment tout. Et euh, je te conseille vraiment de venir ici à Bordeaux pour essayer un peu la salle. Et le patron de la salle, il est là, l'un des patrons de la salle, il est là, Sébastien. Attends, je suis pas Bah alors, t'es content de ce qui se passe ou pas Ouais, c'est cool, sa ça là, c'est ça, c'est agréable. Ça vit, il cool. y a du monde. C'est l'objectif de cette salle, un peu, faire des, des workshops tout le temps L'objectif est de promouvoir l'art du déplacement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a, en tout déjà Laurent Pierre, ici, c'est le dernier fondateur de notre académie à venir. On a fait venir les trois autres, déjà. Et vraiment, vraiment euh, promouvoir l'art du déplacement, la pédagogie de l'art du déplacement, les valeurs de l'art du déplacement, c'est ces... bon, vraiment, c'est vraiment chouette voilà, si vous voulez venir voir la plus grande salle d'art du déplacement de France, c'est ici à Bordeaux et ça s'appelle Simiforme. Alors on est en plein milieu du workshop, on va poser une question existentielle à tous les Bordelais. Venez, suivez-moi. Pain au chocolat Chocolatine, sors de ma salle. Pain au chocolat Chocolatine, mais t'es pas ivré ici, t'as <rire> un bordeaux, bordel Ah non, chocolatine, mais il est fou celui-là Chocolatine Ligne, tu ramènes fort tes genoux, mais ta tête ne va pas partir sur le côté Mais sinon, Stani, pas au chocolat euh, Pas au chocolat, évidemment. Merci. Pas au chocolat Pas au chocolat aussi. Pas au chocolat, merci. petit coup de la vitesse. D'accord, ok, on met de la vitesse, mais sinon, pas au chocolat le chocolatine. Non Pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat. Alors attendez, on a un expert, on a un expert. Ouais. Mais pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat. Tu sais. C'est comprendre la fleuriste. Comprend, non, la non, la non. C'est comprends chez soi, chez soi. Chez soi. Mais chez soi, des fois, on prend du pain, on coupe, on met du chocolat et on fait. Et la chocolatine, c'est euh, une pâte, une pâte euh, cuivrée, Du verre tout. Non. Euh, de la, de la... <rire> s'appelle? Non. T'es boulanger, toi? Non. Eh ben voilà, Charles Poujade. L'homme ouais. à la vidéo sur la motivation. Ouais. Si vous voulez être motivé, vous tapez Charles Pouget de motivation. Là, vous allez avoir la patate le matin. Et quand on fait la pute de cette vidéo, c'est toujours sur cette plateforme. C'est <rire> ah, Non, j'ai une question pour toi. Ah, une bon. vraie question. Vas-y. Pas au chocolat Tu parles de la chocolatine tu... <rire> Pas. Taper, hein. Pas au chocolat. Hein si tu es là, il faut taper. Hein. Non, on est... À la gare de Bordeaux-Saint-Jean. On va reprendre le train. Et je voulais juste mettre tout le monde d'accord avec quelque chose. Ok, on est d'accord. Donc vous avez tous bien vu. C'est bien des pains au chocolat. Des pains au chocolat. Et non des chocolatines. Donc merci. On se reverra. Ok, ok. On est à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Donc on va reprendre le train pour Paris. C'est à 2h40 de Paris en, en TGV. Donc si vous voulez venir visiter la salle de Simiforme, n'hésitez pas à venir, c'est des gens super. Euh, ils organisent des stages, c'était un stage de laurent Piemontesi. Je sais qu'ils vont faire venir Simono Guerra de la 3F au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises, le 22 et le 23 mars. Donc n'hésitez pas à venir pour un week-end, passer du temps dans cette, dans cette belle salle d'air du déplacement. Et euh, en attendant, ben, allez vous entraîner, on se voit la semaine prochaine. Jolie colonie de vacances. Merci, Popo. Merci, mon mec.